Mbabezez vous, comment baudi lever lever matin, puisque nous connaît depuis samedi, un avion CP-140 Aurora, Canada, qui volé voler dans le pays d'Haïti. Avion ça qui tape voler, c'est pour de jouer bon gens, information, garder qui côté gang et e pour capable aider les autorités dans le pays d'Aïti, mettre sécurité dans le pays Nouvelle, ça, c'était l'ambassadeur de Canada, c'est dans ben ses carrières qui te Et nous pralgué quelques jours après, ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Jolie, qui le fait qu'on est avion ça, qui est mission perturber les Et bien, frères et sœurs bien-aimés, avion allé hier, le fin le bien, dia, les finit de jouer toutes informations nécessaires, il perturber les gangs, et puis il en il a fait Mais nou kapabre, nous capable rappeler nous rappeler tout, depuis divers jours, la police a mené une opération tête chargée dans la base Vitelhomme. Les amis chef de police, les amis premiers ministres, les amis secrétaires le national, là nationales, Josué lui, donc frères et bien-aimés, l'homme bon côté parle, annonce mal. Et type ça, de vous, elle dit un bagaille, l'a fait quand même. Bon, en ce sens, n'a a posé question questions. Pour ça, vite l'homme annoncé là, est-ce que vous avez l'ordre dans mes premiers ministres? Pas parce parce parlé, que la nous connaissons ça lui-même, Qui est-ce qui mette vite l'homme dans le niveau de la C'est ça. Raison, puisque de Même pas sous ta petite, c'est sacrifice. La police est entrée dans le fief. Nous deux nous l'équipe A et l'équipe B mais c'est bien compté, mal calculé. Vous pouvez monter pour Grand Messi. Continuer travail au front. Ma Je connaissance ou, expérience ou, mon courage Et on comprend très fort pour on exercer vos en qui veut dans le pays pour Ariel Henri pas mettre au circuit critère d'état la sécurité publique. Il pas mettre au ministère justice. Bon, même service renseignement, pas besoin de mettre là-dedans parce que vous avez en, enseigné ou trop d'informations. Et pendant que vous faites tout effort, vous avez 10 millions de dollars, vous êtes méchant. Vous comprenez. Femme, c'est mieux, je vous dis -moi un petit peu. Et vous voulez nous comprendre, je ne vais pas faire un lot. Je ne juste pas un conseil. Depuis ces activités qui sont dans la zone, essayez de faire un peu pour moi. Pour éviter 2200. Et m'pense nan l'heure pour nous reprendre l'activité nous. Ma fait nous aussi. Parce que nous combattons. Qui pas pitié. Qui pas ka fait peur, Qui pa ka intimide tout. Parce que. Tout nous connaît yon combat et yon combat. Et puis on n'en même Et puis on n'a même, m'en. pas avancé. Et ma dit. Aucun n'est pas ka intimider Aucun n'est pas ka impressionner m. Raison, nous connais chaque nèg qui soutient ça là, y vivi a vécu un temps et on peut aller. Pa on nèg ka fè gauche. Mourir jodi, mourir demain, c'est même mourir. Et m'a dit clairement. mou pa ka tomber devant ni nèg. M'a mouri parce que m'vinn pour mourir. Mais si n'est pas cagité, ça c'est clair. Et je chierai devant ça. Tout ça qui a fait ça, il faut nous assez, comme tu as dit, pas de bon sens. La police fait opération. Je ne dis que la police n'a pas opération. Je ne peux pas empêcher la police de faire le travail. Mais pour compte, la police a vu, elle a constaté tout le dégât qu'elle fait. On a gap voué monter faire marche 4 plein de couilles monter couilles descendre mais rara. Donc par exemple utiliser bon mettez vine avec vingt blindes là et l'autre qui dit ou où là où petit on tique à malaria cas chambre cave on fait gris masse ça ça utile. L'on fait ça pas ok bomic si comme bagay. Veuillez nous comprendre mes population. Ou parait là en matériel ou cas on kaille et chef met 2 euros. Kaisa ou qui est dommé la de ou. Ap toujou ka sezi yo. Ap toujou ka bon la de ou. La y fait peur. Sa yon te n'ap fè servi. Kolem Si yon bakop yon besoin. Mande myo. Jonte fè a. Et kamarad. Et sou persiste plus. Comme ou dit. Kon sa. même ap kenbe msan souf. vos yeux dans la. De vous Persiste plus. De pour de ko, ma plak, Et pour emmerder comme comment plaguier, vos yeux dans la rue. Et raison que qui font que je suis Et les camarades qui sont sous je ne pas les Mais après, ça me fait arrêter. Vous êtes faites S'il vous plaît, je vous frère, mon tabac. vous souhaite n'importe Machine s'il vous plaît, pas si qu'il est notre territoire, pas maintenant moment que ma bataille négue, négue, on a une bataille na bataille, négue, au fil bataille na bataille, ma moui ma bon remplacement, remplacement na moui la bon l'autre remplacement, noir sur blanc nous pour aller jusqu'au bout et négue tout Li l'imoui la bon remplacement, gué de choix ou prend conscience moi prend conscience n'a pas de stabilité ou pas choisi prendre conscience moi même pas prendre conscience pour pour me faire tête baisser devant ni pour coquiller devant avant avoir parler de 10 millions de gouttes là à faire service bon leur besoin nous parler les pour nous rencontrer nous rencontrer et puis qu'on nous a parlé de 10 millions de gouttes parce que nous nous sommes soi-disant sac policiers, ou ou pas de policier, nous avons bon sens si on a de bon sens mes amis que t'as accepté pour, pour une histoire pour nous, l'heure avant de rémunération, m'a avant yo. et au même été ba faire et puis proposé. en tout cas, babdi à pile bagay, mais de tout le monde qui est en doit mieux, fait mes activités, tout le véhicule qui ta qu'il est en droit Tout le monde qui belle Belleville qui connaît les pas partie de l'équipe font écarter l'espace. S'il vous plaît. Vivi Michel Moun qui connaît les pas faire partie de l'équipe font écater l'espace. S'il vous plaît. Pour éviter trop massacre massacres. Pour éviter trop de bains de sang. Parce que à la guerre comme à la guerre. Déjà poisson, pas qu'à de l'eau. Déjà dans la guerre, pas qu'à faire bac. Et puis, je ne pas avancé. Je ne jusqu'au bout. Nou Côté nous là, là, je privé avec nous. Je pas là, comme ça, Nous conscience, je prend conscience. Nous pas prenons conscience, à la guerre comme à la guerre. Innocents, ils continuer à payer. pour pas Parce que nous ne sommes venus. Nous sommes chef, chefs. Mais chef. je ne suis pas prêt à prendre conscience d'eux si, même te elle cap parler là si nèg qui était dans la rue voulait dire il y a dit ça au joindre pour remonter faire ma cac en tout cas on va me dire nous ça parce que me te respect pour institution pays qui rend que les n'a fait tout ça n'tap fait ou me te abaissé devant nous mais ben, immédiatement qu'on y a nous même nous pa, nou, pas comprendre nous pensait que nous c'est seul roi des rois et pourtant on seul roi il est le grand Dieu di metke, le Depi de Jéhovah. Il seul mètre qui est le ça, au est Depuis deux qui est pas seul qui a le seul qui est le seul qui Il le seul qui est le seul qui est moi même qui est le seul qui est le seul qui Position, m'enclair, je suis dit, je suis rédigé, et je ne peux pas les soutenir comme je ne peux pas faire plaisir. Je souhaite, Premier ministre, prendre note pour aider Teriel Telus. Mais tel secrétaire d'État à la sécurité publique, mais tel ministre justice, on est comme ça qui a besoin d'aide dans le pays, pas qu'à passer misère. On est comme ça qui a besoin d'aide, pas qu'à souffrir dehors. écrit l'ambassade là, vous allez venir là pour nous guérir de M. Plassy, pour qu'elle fasse un bon job. Parce que c'est important pour M. Baïpé à soutien. Merci, frère. Je suis content de tout ce que tu as Prends bon sens pour nous entendre. Frère, évitez. Je ne pas passer personne ne nous, nous, nous, nous, nous, nous entendre. Je ne sais pas passer personne nous un Je pas nous un Je ne nous que nous entendre l'écoute. Évitez la vie à moment. Merci. Je suis sorti notre ça pour me faire connaître. Je suis campé en un seul homme. Et ma bataille jusqu'au bout. Raison. Passe pays ya, se Moi, konsyans, ça qui a passé dans le pays, n'est pas un problème gouvernement. Ce n'est pas un problème ghetto. C'est seulement un problème de conscience. Vous a pas de conscience. Moi, je pas de pour conscience. Vous pas de pour conscience. Ça vient de mettre nous dans la déstabilisation, dans insécurité totale. on regarde Gauthier qui a parlé, qui dit que la suis sans souffle. a parlé, la suis Ça n'a pas fait un peu, ni le bac intimider. Voilà, on a des déclarations, M. Newton saint juste. Reste connecté, puis à 7h pour une autre vidéo. Déjà, bonne journée. Bisous, bisous, on